Je m'appelle John Elledge, je suis l'éditeur de citymed.com. Ceux d'entre vous qui ne connaissent pas euh, devraient savoir que c'est le site euh, web du New Statement. C'est un peu City Lab, mais britannique. J'écris sur l'humanisme, le transport, le changement climatique, le sujet de d'événements de cette semaine. Et en fait au cœur de toutes ces questions. Avant de vous présenter le panel, je voulais vous donner quelques statistiques pour résumer un peu la nature du problème. 3% de la masse de terrestre planétaire est occupée par, les, euh, par des villes, mais elle représente... Euh, 55% de la population et 70% des émissions carbone. Alors le changement climatique est un problème urbain. Ça empire en fait la grande majorité des villes sont sur des côtes ou des rivières ou près de côtes. Un rapport de l'OCDE daté hier montre que 17 villes de la planète avaient plus de 3 millions de personnes qui étaient en danger du fait de la montée du niveau des océans. On parle dans l'Asie du Sud-Est, Dubaï, Dakar et toutes des villes. Alors là, c'est des 6 millions de personnes qui sont en danger. On pense qu'on résume le problème. Une chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est Miami. Dans la région de Miami, il y a 5 millions de personnes qui sont en fait en danger du fait de l'augmentation du niveau de la mer. Il y a l'Atlantique et derrière eux des marécages et le tout est sur de la pierre qui n'est pas du tout pour eux, ce n'est pas du calcaire. Donc imaginez un peu le niveau, le, la montée du niveau de la mer. En 2015, l'État du Floride a interdit son, à son département de l'environnement de parler du changement climatique. En 2016, la Floride a voté pour Donald Trump et 2017, Donald Trump a décidé que les États-Unis allaient se retirer de l'accord de Paris. Alors, l'État de Floride vote pour tuer sa plus grande ville. Que voulez-vous Alors, vous remarquerez que je ne suis pas très écolo, j'utilise toujours du papier. Mais si 70% des émissions des villes viennent des villes, ça veut dire qu'en théorie, les villes peuvent empêcher 70% des émissions mondiales. Donc on commence à voir des coalitions de villes, de gouvernements municipaux qui travaillent ensemble pour justement faire ce que les gouvernements n'ont pas euh, le courage de faire. Je ne sais pas si vous avez lu un livre qui... De Benjamin Barber, If Mayors Ruled the World, si les maires étaient les chefs du monde. Les États-nations, dit le livre, seront incapables de résoudre le problème du changement climatique. Euh, alors, bon, moi je suis très pro-européen. Bon, je suis britannique, certes, mais je suis pro-européen. Mais les États-Nations n'y arriveront pas. Les villes n'ont pas ces problèmes. Elles peuvent coopérer, elles peuvent partager des idées, elles peuvent travailler ensemble pour résoudre des problèmes. Alors, il y a des organisations comme la coalition C40 où en juin de cette année, le maire de New York, Michael Bloomberg, a annoncé qu'il y avait un groupe de maires, de gouverneurs d'universités et d'entreprises qui espéraient combler euh, le vide laissé par le retrait de l'accord de Paris. Euh, donc, peut-être que Barber connaissait quelque chose. Peut-être que les villes peuvent sauver le monde. Qui sait Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ben, C'est un peu la limite de mes connaissances. Alors, je vais me tourner maintenant vers le panel et leur poser des questions. Pourriez-vous me rejoindre sur scène, s'il vous plaît Alors, maintenant, je vais les présenter un par un très rapidement décrire qui ils sont, mais ils vont nous dire un peu ce qu'ils font avant d'avancer à la séance des débats. Alors on va commencer de ce côté-ci avec Amandine Crambe. Crambe. Alors je ne sais pas si j'écorche votre nom. Amandine Crambe de l'Adem. Vous êtes urbaniste de ADEM. Dites-moi un peu ce que vous faites. Je m'appelle Amandine, je suis ingénieure et urbaniste, je travaille pour l'ADEME. L'ADEME est une agence française de, qui travaille pour l'environnement et la gestion de l'environnement. C'est une agence publique sous l'autorité conjointe du ministère de l'écologie et de la transition solidaire et du ministère de l'éducation supérieure, la recherche et l'innovation. Alors, ils veulent être des pionniers de la transition écologique vers une expertise pour les territoires, les entreprises et les citoyens. Donc, je suis ici pour vous parler de la transition et pourquoi la transition est si importante et pourquoi il faut faire tout notre possible pour la transition dans les villes. Merci. Ensuite, nous avons Jean-Marc Simon de Zero Waste Europe. Europe Europe, pardon, Jean-Marc Simon. Donc, merci Zero West Europe, est un réseau d'organisation de, de la société civile et a des groupes dans 22 pays européens. On est dans un réseau de groupes de la société civile qui travaillent pour une gestion des déchets plus durable et vers zéro déchet également. Ce que nous faisons en Europe, la chose la plus importante de cette discussion, c'est que nous avons un réseau de villes zéro déchet en Europe et je pense que la chose la plus intéressante là-dessus, c'est que c'est une approche qui vient de la base des organisations de société civile qui ont mis la pression sur les villes, les municipalités pour aller vers le zéro déchet. Ce n'est pas les maires qui ont travaillé ensemble, non, c'est la société civile qui pousse les maires, qui pousse les municipalités à travailler ensemble. Et on a travaillé à Bruxelles, on a travailler sur des changements de mode de vie, de la reconception, la réutilisation de produits pour qu'ils ne deviennent pas des déchets. C'est tout pour l'instant. Ensuite, Beretti, Barati Chatuberedi, qui est membre du groupe d'action et de recherche Chintan Group. Donc, je travaille avec l'idée de la justice environnementale et la manière dont elle peut être mise en place dans les villes en Inde qui ont, sont au milieu, elles ne sont pas très développées, elles ne sont pas très sous-développées. Mais on travaille sur la question de la consommation des déchets et nous comprenons que si vous n'allez pas euh, être inclusif pour les pauvres, y compris ceux qui ramassent les déchets. C'est un phénomène en Inde, mais également en France d'ailleurs. Si on ne les inclut pas, si on ne leur donne pas le droit d'appartenir à la ville de bien des différentes manières, eh bien, on n'a pas de justice. Et c'est ça ce qu'on fait. On ne peut pas donc être une ville verte sans être une ville inclusive. Merci. Merci. Et enfin, Fanélie Carré-Compte, directrice de la coopération Enercoop. Je suis enchantée d'être ici avec vous. Je m'appelle Fanélie Carré-Compte et je travaille pour Enercoop. Enercoop est une, un fournisseur d'électricité vert français. Nous avons beaucoup de spécificités. Nous vendons de 100% énergie renouvelable et nous l'achetons de producteurs locaux, de contrats locaux. On ne l'achète pas sur le marché, non. On l'achète des producteurs locaux. Et une autre spécificité est que nous sommes une coopérative. Nous avons donc un business model spécifique. Nous sommes une organisation qui n'est pas pour le profit Et nous avons un modèle de gouvernance bien spécifique. Et la troisième spécificité, c'est que nous sommes un réseau de coopératives locales qui travaillent ensemble. Et nous avons donc une approche très locale nous développons des liens entre les citoyens, les consommateurs, les producteurs afin d'améliorer la transition dans les territoires. Bon, je vous expliquerai comment nous travaillons avec les villes pour se développer cette transition écologique. Merci. Maintenant, la première question est... J'ai donné mon sentiment dans mon introduction, mais là, on parle de villes par rapport à d'autres manières d'aborder le problème. Quels seraient les arguments en faveur de parler de ces questions de ressources, déchets, par rapport à une gestion nationale ou internationale Amélie Amandine, ah, pardon, vous êtes urbaniste. Pourriez-vous nous dire un peu ce que vous en pensez Je pense que c'est comme ce que vous disiez à l'introduction. Oui, la plupart grosse partie de la population mondiale va vivre dans des zones urbaines. On a donc besoin d'organiser, de choisir d'organiser et choisir de transitionner. Parce que, pour l'heure, je ne sais pas, non, plutôt, euh, je suis certaine que nous sommes euh, très exposés à des crises environnementales. Nous réagissons. Et à mon sens, c'est très important de choisir, d'organiser et de réorganiser la ville, d'organiser comment nous allons récupérer les déchets ou fournir de l'eau, de l'énergie et ce, de manière durable. Ça vous dit quelque chose, John Jean Je pense que c'est en lien avec une tendance très actuelle, celle de la décentralisation, les structures. Et ces dernières décennies, ce que nous avons vu, c'est une tendance à mondialiser la production. Les gens vivent à l'extérieur des villes et on a compartimentalisé nos vies. Et ce vers quoi il faut aller, c'est un endroit où on peut vivre travailler et gérer ses ressources, produire son énergie localement et ainsi boucler la boucle. Et de ce point de vue, je crois que les villes deviennent de plus en plus pertinentes. Au niveau national et au niveau européen, il y a des choses à faire. Ils fixent des objectifs, des lignes directrices et ainsi de suite, mais surtout à, au niveau Local, contrat fonctionne. C'est au niveau local que la société civile interagit le mieux avec les décideurs politiques parce que Paris, c'est loin, Bruxelles, c'est loin. Mais au-delà des grandes capitales, je pense que l'échelle locale est très importante de ce point de vue. Et dans mon expérience, ces dernières années, on a travaillé au niveau européen, national et local. Les vrais changements ont lieu au niveau local. Barati, qu'en pensez-vous Pensez-vous que c'est l'échelle où il faut adresser ces problèmes, les villes Oui, les villes sont le niveau où il faut adresser les problèmes. Si on pense aux déchets, eh ben, les villes doivent consommer moins de tout parce que le, les villes, c'est le cycle de consommation ultime. Vous utilisez beaucoup de ressources, on vous vend beaucoup de produits. t on besoin de 40 000 paires de chaussures Et je ne parle pas juste des individus, non. Je pense qu'en tant que communauté, nous devons soutenir, nous ne devons pas avoir honte si on ne consomme pas ce qui nous... Tout ce qui nous est proposé, il faut vraiment indiquer qui devrait consommer moins et qui devrait consommer plus parce que de par le planète, la planète, on a besoin de gens qui ont besoin de plus consommer dans les villes. Il y a des gens qui sont, par exemple, sans-abri, qui ont besoin de plus de vêtements, de plus de tout. Et je pense d'ailleurs... C'est -ce un, un truc zéro achat. Non, j'ai travaillé avec des gens... À Paris, euh, les éboires parisiens. J'ai passé du temps avec eux. L'interprète n'entend pas l'orateur. Ça coupe, ça coupe. Désolée, j'entends pas. Donc, J'étais choquée parce que je pensais qu'ils n'avaient aucune vie politique, des gens invisibles. Ils disent non, ne brûlez pas vos déchets, laissez-nous les recycler parce que si on brûle les déchats, mauvais, déchets, c'est mauvais pour tout le monde. Et c'est une mauvaise manière de gérer les déchets. Ils voulaient être traités comme des citoyens, avoir le droit d'avoir leur propre marché et ils pouvaient participer à la vie de la ville. C'est ce style de complexité qu'on voit dans beaucoup de villes. Donc, euh, apparemment, euh, Fanny, vous travaillez en relation assez proche avec plein de villes. Donc, euh, qu'est-ce que vous pensez qui fonctionnerait au niveau local Bon, tout d'abord, j'aimerais dire que pour moi, ce n'est pas une très bonne chose de faire une opposition entre les différents niveaux, tous les différents acteurs, il faut que tous les acteurs à chaque niveau, qu'ils soient, puissent être impliqués et qu'on leur mette la pression, donc au niveau mondial, national, local aussi. Donc de cette manière-là, il ne faut pas abdiquer le, des responsabilités de chacun. Mais il est sûr que les villes ont une responsabilité particulière, un rôle spécifique à jouer. Et je pense que ça peut être expliqué par deux raisons. La première, c'est que les villes ont une plus grande proximité avec les citoyens. Donc c'est peut-être plus facile de changer et de comprendre les problèmes des citoyens pour les villes. Deuxième chose, c'est que je pense que les villes ont bien compris que la transition n'est pas seulement un problème environnemental, mais est un problème mondial, avec des conséquences lourdes, économiques notamment. Donc je pense que c'est une approche un petit peu holistique de la transition qui doit être adoptée. C'est pourquoi, pour moi, c'est un plan très important. Et je vois qu'à la COP, notamment, à Enercop, nous avons euh, un focus qui est mis sur la transition avec les villes. Je pense qu'il y a toujours un danger avec des discussions telles que celle-là, parce qu'on pourrait rester à rêver d'un monde parfait. Donc, concrètement, qu'est-ce que les villes peuvent faire et qu'est-ce qu'elles ne peuvent pas faire Amandine, je crois que vous avez peut-être des exemples. Alors, oui, c'est vrai. Peut-être que si on parle du changement climatique, je peux prendre l'exemple de New York Avant 2005, je crois, je pense que New York n'était pas vraiment une ville verte, n'avait pas fait sa transition écologique. C'était plutôt une idée de construire partout, d'urbaniser le plus possible, même sur la mer, un petit peu comme Dubaï le fait. Donc la, le premier intérêt était économique. Et ensuite... Après 2005, il y a eu une grande crise. Je ne sais pas, peut-être que vous en souvenez, mais c'était euh, l'ouragan Sandy. Ça a provoqué des dommages si énormes à New York avec des. des euh, Douzaines, des centaines même de, villes, de buildings, de villes, etc., euh, qui ont été détruits. Il y a eu plus de 19 millions de, dommages, de, 19 millions de dollars de dommages, donc c'est énorme. Donc, vous imaginez Alors, la ville a décidé de changer un petit peu toute sa perspective. Ils ont voulu repenser à la manière dont ils allaient considérer le développement urbain de la ville. Et maintenant, c'est la première ville à avoir inclus la résilience, la résistance dans chacun de leurs programmes, notamment politiques. Donc voilà, c'est le fer de lance à l'heure actuelle. Ça, c'était un bon exemple. Le deuxième... C'était aussi un exemple maintenant euh, d'Europe, donc Copenhague, qui voudrait être la première ville au monde pour être à être totalement 100% sans carbone euh, d'ici 2020-2025, je crois. Et là, je pense que tout le monde peut bien voir que Copenhague est une ville très écolo parce qu'ils ont cette volonté Et on voit bien que les gens vont travailler régulièrement, chaque jour, euh, en vélo. Au début, ce n'était pas le cas, c'était très difficile. C'était une ville assez pauvre, qui n'avait pas beaucoup d'immigration. Et euh, il faut savoir que tout le monde, beaucoup de migration, pardon, tout le monde voulait venir vivre dans les grandes métropoles. Donc je pense que c'était peut-être depuis 1976. Euh, à ce moment-là, la ville était encore si pauvre pauvres. Donc, les, les gens ont dû vivre leur voiture. C'était trop cher d'aller travailler en voiture. Donc, ils ont commencé à utiliser les vélos. Donc là, ça a été un tournant. Donc, ils ont créé la première ligne euh, pour cyclistes. Et à l'heure actuelle, c'est une ville donc, qui... Euh, se focalisent énormément sur des moyens alternatifs de transport. Donc ils ont vraiment changé leurs habitudes et ils pensent qu'ils peuvent avoir un pouvoir de changement en commençant par le local. Alors, ce que je trouve très intéressant grâce à ces deux exemples, c'est que les deux sont des changements qui ont résulté de crises importantes, de crises physiques pour l'ouragan, je me souviens, on avait vu des images incroyables, euh, dans le métro notamment, on s'était placardé un petit peu partout, une vision horrible du futur, donc nous espérons que les villes, notre ville, n'auront pas à souffrir de cette manière-là avant de changer, mais qu'est-ce qui s'est passé à votre avis, selon vous, chez les gens essayer de convaincre les gens, de rameuter les gens, c'est mon travail de tous les jours. Donc, je pense qu'il faut faire, c'est qu'il faut essayer les gouvernements locaux afin qu'ils prennent la situation en compte. La prochaine crise, tout le monde le dit, ça sera une crise climatique. Et euh, nous aurons la crise des réfugiés climatiques avec la migration. Donc, je pense qu'il faudrait essayer d'anticiper, de réagir et de ne pas être tout simplement les jouets de, la situa de cette situation. C'était hier, oui, je pense, que le ministre français Nicolas Hélot a annoncé le Pro Climat. Donc, euh, c'est un petit peu une pièce de théâtre climatique. Donc, ils ont pris des décisions pour 2030 afin de changer tout, que ce soit au niveau de l'énergie, des énergies durables, la mobilité. Changer tout pour pouvoir anticiper autant que possible la crise future parce que euh, plus tard, ce sera trop tard. Donc, il faut agir à l'heure actuelle, maintenant. Et de quelle manière Eh bien, c'est, comme je l'ai dit au départ, en aidant, en procurant des euh, outils des téléphones notamment parce qu'elle pourra le confirmer. Nous aidons beaucoup d'organisations pour créer de nouvelles plateformes, pour créer de nouveaux projets. Et c'est très important également de changer le comportement des citoyens. Et pour cela, nous avons besoin de les éduquer donc au, sur des thèmes de la solidarité, de l'écologie du durable donc de tous les jours c'est des, des petits gestes de chaque instant vous voyez d'avoir des verres euh, recyclables par exemple donc Jean-Marc peut-être que je peux vous demander comment euh, Jean-Marc comment vous, vous trouvez euh, qu'on puisse euh, agir de quelle manière comment vous trouvez quelle est la situation alors c'est très important, oui, justement, comment est-ce qu'on peut provoquer la transition. Il y a des choses parfois très visibles, ça c'est plus facile, c'est quand on a un problème visible, c'est plus facile d'agir. Avec le changement climatique, on parle de quelque chose finalement qui n'est pas vraiment là à l'heure actuelle, donc c'est différent. Je pourrais donner l'exemple de notre réseau, et moi je pense qu'il est très important d'avoir une idée euh, bien précise du succès. Hein. Par exemple, prendre l'exemple d'une petite ville de Capanori en Italie, qui a été la première en Europe à adopter ce challenge de zéro déchet. Donc, on a essayé d'impliquer un petit peu tout le monde, les parents des écoliers, pour qu'ils puissent soutenir les efforts contre un gros projet de construction. Donc, ça a été couronné de succès. Il y a eu aussi euh, des centres qui réutilisent les déchets, etc. Des mécanismes comme des euh, emplois locaux qui ont été développés, etc. Beaucoup d'idées nouvelles. Donc cette idée est intéressante. Comment est-ce qu'on fait cette transition euh, C'est vrai que parfois, il est nécessaire d'avoir des crises qui sont des accélérateurs. Mais ce que nous faisons dans notre réseau, c'est que nous avons la société civile qui participe avec les municipalités et qui décide d'un chemin commun. Je pense que ça, c'est important de diviser cette transition. Ce n'est pas juste pour les citoyens, mais c'est quelque chose à faire avec les citoyens. C'est des choses qu'on peut faire d'ici 5 à 10 ans. On peut changer les modes de construction. Il y a beaucoup d'idées pratiques pour réduire le déchets alimentaires, les emballages, etc. Et juste pour terminer, dessus, on a parlé du changement climatique et je pense qu'une des grandes crises aussi qui va venir, c'est la crise qui est due aux pollutions plastiques parce que c'est partout ces déchets plastiques. Et si les changements climatiques euh, sont quelque chose que les citoyens ne peuvent pas, euh, ne peuvent pas oublier, eh bien... Je pense qu'il va aussi falloir qu'on trouve des alternatives et qu'il y ait une prise de conscience concernant les pollutions du au plastique. Donc il faut des mesures concrètes au niveau local, aux municipalités, qui soient actives. Et ensuite, c'est comme ça qu'on peut changer les changements de production. Et je ne sais pas, peut-être avoir un impact sur les, les compagnies pétrolières, qui sait bon, C'était un exemple. Alors, Barati... Est-ce que vous pensez que la pression vient de, des communautés, des villes ou d'où Il y a des, des, bu, des pressions à plein de niveaux en Inde. Elles viennent notamment des citoyens qui font partie des élites, qui s'organisent. Et la plus, dans la plupart des cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des gens qui vont euh, au tribunal. Ils vont aux tribunaux verts, les tribunaux écologiques, pour demander des changements. Il y a des groupes comme le nôtre. Nous essayons d'organiser les citoyens et les citoyens qui sont dans les élites. Et aussi, on a plus de 10 000 euh, travailleurs plus pauvres qui sont impliqués aussi. Donc nous essayons de rassembler les gens pour essayer d'avoir un changement des perspectives. Donc, ce qui va se passer, c'est que les gens ne vont pas aller nécessairement euh, en, au tribunal, mais on va avoir des grandes marches, des démonstrations comme ça, pacifiques, de plus de 3000 personnes qui vont marcher comme ça ensemble. Donc, c'est ce qu'on voit en Inde. On voit ce qui est intéressant, c'est ça, les élites qui se rassemblent. Et ce que nous essayons faire, c'est que nous essayons d'utiliser l'informatique. Nous avons créé une application. Vous pouvez télécharger et vous pouvez ensuite euh, essayer de, de trouver un moyen pour recycler vos déchets. On ne va pas vous payer parce que ça, ça serait euh, la mauvaise attitude, mais on va essayer d'avoir une action politique, d'améliorer la vie quotidienne des gens. Donc, la plupart des Indiens dans les grandes villes essayent de plus en plus d'être impliqués dans leur... Communauté. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on on a besoin de faire cette transition. On a un autre point de pression qui est de euh, conserver nos vendeurs, conserver les emplois. On veut que la police euh, puisse toujours... Euh, attraper les gens qui font des actions illégales, comme euh, jeter des déchets. Donc, on essaye d'impliquer tous les fournisseurs de services. Donc, moi, je vois vraiment ces trois points-là importants. Et, et j'aime cette idée de travailler avec euh, le plan informatique parce qu'avec toutes ces applications, on utilise des vidéos Facebook et on utilise tous ces outils pour pouvoir euh, créer un... Euh, un groupe de citoyens qui vont peut-être euh, traduire des entreprises en justice. Et il y a eu euh, 20, euh, 20 000 personnes qui ont signé une pétition pour euh, dénoncer les actions d'une société. Donc ça, c'est un, une action vraiment importante. Il y a une entreprise qui, euh, en Inde qui a euh, couper illégalement plus de 6000 arbres. Et ça, c'est des choses qui euh, attirent l'attention des citoyens et on essaye d'impliquer tout le monde. Ça, c'est le genre de changement qu'on peut apporter. Donc, Fanelli, concernant les énergies renouvelables, d'où vient cette, cette envie de changer les choses du gouvernement, des gens Je pense que ça vient de différents groupes. qu'il y a de plus en plus de groupes qui se développent au niveau euh, des territoires, pour la, les projets, euh, des projets faits par les citoyens, pour les citoyens, dans des villes. Donc ça, c'est un moyen de changer les choses. Mais ce qu'on voit également, c'est que les politiciens eux-mêmes, des membres élus des conseils municipaux, par exemple, veulent être impliqués pour montrer que leurs villes ont une action importante vers cette transition énergétique. Pour prendre l'exemple du secteur énergétique, je dois vous expliquer qu'en France, depuis que le marché électrique a été ouvert, les gens peuvent choisir leur fournisseur d'électricité. Et du coup, nous voyons de plus en plus de villes Exemple, par exemple, l'exemple de la ville de Nantes, une ville à l'ouest de la France, qui a décidé de choisir Enercop, donc un fournisseur d'énergie verte, pour plus de 6 000 bâtiments publics. Euh, 16 bâtiments publics, pardon. Et ça, c'est une manière pour eux de développer les énergies durables. C'est également un moyen d'avoir... Des bénéfices parce que nous pouvons ensuite réinvestir tous les bénéfices dans des énergies vertes. Donc, voilà, choisir des fournisseurs avec des énergies vertes, comme Enercoop, c'est un bon exemple, un bon moyen pour les citoyens de montrer qu'ils sont au courant, qu'ils ont bien pris conscience de leurs responsabilités pour pouvoir lutter contre les changements climatiques. Donc, voilà, il faut encourager ces démarches de la part des citoyens. C'est important pour les populations, pour les citoyens Également. Je pense qu'on devrait souligner euh, quelque chose. Comment, comment venons-nous avec un modèle qui est différent de ce qu'on a vu auparavant Est-ce que vous avez une vision particulière d'un futur durable Oui, allez-y, si vous voulez. Je pense qu'une ville durable, ça serait une ville dans laquelle, d'un côté, il y a un effort vraiment concentré, concerté pour réduire l'empreinte de consommation, l'empreinte carbonique. Et d'un autre côté, c'est une ville dans laquelle il y a différentes couches de la population économique et sociale qui consomment d'une manière spécifique et avec un, une différence qui est très faible finalement que ce soit pour un air propre, que ce soit pour le niveau de, des logements. Donc je dirais que l'idée n'est peut-être pas forcément d'avoir un revenu universel de base, mais de prendre à partie les, les économies que nous avons déjà, les, les bénéfices que nous avons faits. Et sinon, si on ne fait pas cela, on ne pourra pas être durable, c'est mon avis. Amandine, peut-être Votre vision d'une ville durable Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Et ce que j'aimerais rajouter, c'est que je n'aime pas... Quand on parle d'un modèle de ville durable, il n'y a pas vraiment de modèle d'une ville durable, parce que ça varie d'une culture à l'autre, des contraintes environnementales, si la ville est petite ou plus grande. Il y a tellement de manières d'être durable. Donc, il faut être prudent. En France, nous avons fait une grosse erreur quand nous avons voulu créer des modèles de villes. Et nous avons essayé de les copier et de les appliquer ensuite partout. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des modèles de villes un petit peu similaires partout en France. Et c'est un tort parce que nous n'avons pas les mêmes populations partout, nous n'avons pas le même environnement. Nous devons avoir des villes bien particulière des villes qui vont être le reflet de leurs citoyens. Donc on a besoin de villes qui, inclusent tout qui incluent tout le monde et ça c'est qui inclut tout le monde et ça c'est très important pour tous. On ne parle pas vraiment de l'agriculture urbaine, par exemple, mais c'est un une idée très intéressante parce que c'est un problème d'arriver à fournir de l'aliment, assez d'aliments pour les villes. Donc on pourrait se pencher là-dessus aussi. Fanelli Je suis d'accord avec ce qu'Amandine vient de dire, mais à mon avis, il y a quelques critères qui pourraient définir ce que serait une ville durable idéale. En outre, en outre, je mentionnerai une approche démocratique parce que pour devenir une ville vraiment durable, il est essentiel d'impliquer les citoyens pour créer les conditions favorables pour que les citoyens puissent être des acteurs de cette transition. Deuxième critère pour moi serait de dire que la transition est, doit être approchée d'une manière très holistique. Donc, euh, regardez le problème énergétique, mais le problème social, le problème de la nourriture, la mobilité, l'éducation, toutes ces choses-là sont reliées entre elles et elles sont vraiment nécessaires. Il faut les regarder donc dans une approche holistique. Troisième critère, c'est ce que, comme l'a dit Bharati, il est très important de comprendre que la transition ne doit pas être un sujet uniquement qui s'adresse aux populations les plus riches, mais c'est un problème... Euh, que les autorités publiques doivent prendre en compte. Doivent, on doit inclure toutes les couches de la population. Car c'est un problème qu'on ne peut pas oublier. Tout le monde va se retrouver au même plan face à la transition. Donc il faut impliquer tout le monde si on veut créer une réelle transition. Donc, euh, d'un moment à un autre, je vais donner la parole à l'audience, mais euh, j'aurais aimé avoir un, un dernier mot de Jean-Marc. Donc, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais je pense qu'aussi la résilience, c'est un thème très important. La résilience sociale est essentielle et d'une manière, euh, je pourrais dire que qu'il faut raccourcir la chaîne logistique autant que possible, parce qu'à l'heure actuelle, elles sont trop longues et il y a trop de d'externalisation dans ce domaine-là. Donc, notre consommation doit être revisitée. Donc, avoir une supply chain, une chaîne logistique plus courte, focaliser sur la production locale, raccourcir, en fait, le processus. Ça, ça serait très intéressant. Donc, très bien. Nous avons un microphone pour le public. C'est à votre tour de poser des questions à nos panélistes. Allez, il y a bien... Quelqu'un qui, euh, quelqu qui a quelque chose à dire, sinon je vais choisir. Alors, très bien. À vous, monsieur. Bonjour, je suis Maximilien. Je suis ici parce que je suis très intéressée par ces sujets. Et il se trouve que je suis aussi par... Euh, je fais partie du conseil municipal de ma ville, dans le sud de la France. Et... Quand je vois tellement de villes qui s'organisent pour le C40, comme Paris et d'autres grandes villes, moi j'ai des questions. Vous avez mentionné dans votre introduction les, les grands écarts qui existent entre les grandes villes du monde et euh, les plus petites villes et les périphéries. Vous avez mentionné le Brexit. Et je pense que c'est vraiment là un symbole terrible entre du... du du fossé qui existe entre les grosses villes et les périphéries. Donc, par exemple, entre aussi les, le continent américain et d'autres coins. Donc, je, je serais vraiment intéressée d'avoir votre point de, vie, point de vue. En ce qui me concerne, c'est vraiment un problème très important. Comment pouvons-nous Faire en sorte que les plus petites villes se sentent aussi partie de ce processus et que ça ne soit pas juste le fait des plus grandes métropoles. Il y a un autre problème également auquel je pense tout le temps dans ce genre de débat, parce que je suis britannique, on voit nos villes qui sont très mal organisées. Et c'est vrai en Angleterre, notamment, on a là un pays très centralisé, donc c'est très difficile d'amener les gens à une prise de conscience. Alors, comment est-ce que je pourrais en faire une question Donc, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on ne parle pas juste des plus importantes villes du monde, mais qu'on englobe toutes les villes Peut-être vous alors, je, je suppose que ça dépend de quelle voix euh, On voit au chapitre à, à qui nous donnons le micro. Parce que, bon, si on parle de Delhi, euh, bon, là, c'est l'une des plus grandes villes du monde, mais je comprends bien votre point de vue, ce que vous voulez nous dire. Je pense que le fait est qu'il y a tellement d'argent qui est injecté dans de, un grand nombre de projets pour des grandes villes. Mais en parallèle, on voit euh, une éclosion de projets pour des plus petites villes, des villes qui s'organisent elles-mêmes et qui essayent d'avoir vos chapitres aussi. Donc on a... Euh, un cas particulier d'une ville qui n'existait pas trop, mais qu ensuite qui a été organisée et il y a eu des efforts collectifs. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites à Delhi, notamment qui concentrent plus d'un cinquième de la population, mais pas uniquement. Je, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas euh, être colonisé, si vous voulez, par une culture plus globale. Moi, j'ai quelques soupçons concernant New York, Londres et Paris. Euh, j'ai l'impression que, euh, bon, ces villes veulent aller dans la même direction, mais que beaucoup d'autres villes voudraient les suivre. Um, Fanelli, est-ce que c'est un problème pour vous si on exclut quelques villes de, du débat ou alors, quelle ville vous. Off mic. Alors, j'ai l'impression que parfois il y a un sentiment d'infériorité pour les plus petites villes. Elles ont tendance à penser qu'elles n'ont pas les ressources suffisantes, suffisantes ou qu'elles n'ont pas les moyens adéquats. Et c'est faux, finalement. Parce que la vraie valeur, c'est les citoyens, c'est les populations. Donc on pourrait dire, bien sûr, je ne suis pas Paris, je ne suis pas Londres, je ne peux donc pas faire pareil. Si, si, vous pouvez. Mais à une plus petite échelle. Avec des ressources moindres. Mais le but sera le même, d'essayer de tendre vers des améliorations. Et une chose très importante à faire, c'est de focaliser ses efforts sur des partenariats. On peut être une ville partenaire d'une grosse ville, d'une grande métropole ou d'un groupe. Donc l'essentiel, c'est de savoir où vous voulez aller. Et en ce, en ce sens-là, les petites villes, je ne pense pas qu'elles soient plus inférieures. Parce qu'imaginez, si vous reliez toutes les petites villes ensemble, on va créer une entité très forte, très imposante. Donc voilà, je pense qu'il faut se focaliser sur des partenariats. Et pour euh, ma société ADEME, je sais qu'on essaye de mettre en lumière les plus petites villes parce qu'elles ont souvent de bien meilleures idées que les plus grandes villes. Donc c'est cette idée que... faire plus commence souvent avec des petites initiatives. Donc j'imagine que ce serait très difficile d'avoir de, des grands projets, parce que dans les grandes villes, ça... Ça génère beaucoup plus d'actions. Et oui, moi, je suis assez d'accord quand on parle de Paris, New York, Londres. On a des, des grands projets, on a des grands titres dans les journaux. Mais au final, pour pouvoir mettre en place ces grands changements, moi, je leur dis bonne chance. Finalement, dans des plus petites villes, c'est plus facile. On voit la ville de Milan qui a... Oh, qui a généré un système de collecte des déchets qui fonctionne très bien. Donc c'est des étapes graduelles qui sont nécessaires. Je pense que les grosses villes ont cet avantage parce qu'on les connaît, hein. on connaît Londres, Paris, New York. En revanche, les plus petites villes euh, on doivent se faire connaître mais il faut qu'elles puissent attirer l'attention sur elles par des initiatives intéressantes. J'aimerais juste ajouter un point. Je pense que, en effet, peu importe la taille de la ville, on peut agir dans cette transition. On a pris l'exemple de petites villes, de villages qui ont des projets à l'heure actuelle pour aborder cette transition. On a parlé de partenariat avec des plus grandes villes. Il y a des projets de de programmes d'économie énergétique, notamment, d'énergie renouvelable, etc. Donc, on peut quand même dire que c'est plus facile quand on est une ville plus importante et plus riche. Et ces villes-là pourraient aider plus facilement les plus petites villes ou les villages. Mais il faut aussi se souvenir que tout le monde, aussi bien dans les grandes villes ou que les autorités publiques, ont une responsabilité, celle de développer avec un esprit de solidarité et il y a euh, cette idée d'adéquation financière. Et ça, ça c'est une idée de, selon laquelle on veut créer une solidarité, aider les plus pauvres, les plus riches. Donc c'est une idée vraiment très démocratique. Il faut mettre la pression sur les pouvoirs publics pour pouvoir développer cette solidarité. Et bien sûr ne pas oublier l'aspect financier. Alors, nous parlions des grandes et petites villes, donc moi j'aurais aimé ajouter le fait qu'il ne faut pas oublier les plaisirs humains d'une grande ville. Beaucoup d'entre nous, de nos parents, de nos grands-parents, ont immigré dans les grandes villes, pas uniquement à cause du marché de l'emploi, mais aussi... Euh, parce qu'il y a une vie culturelle plus intense dans les grandes villes, et ce n'est pas le cas dans les petites, dans les plus petites villes. Et dans les parties rurales de l'Asie du Sud, il est difficile pour les femmes d'avoir vos chapitres, d'avoir une vie active, d'avoir une vie culturelle. Elles n'ont pas vraiment de lieu où elles peuvent s'habiller d'une manière élégante et d'aller travailler, etc. Donc, nous voyons que les villes libèrent les gens de ces idées de genre et même de caste en Inde. Il faut donc garder à l'esprit qu'il y a des choses euh, euh, qui viennent, euh, qui sont importantes pour nous dans le sud qui se développe de l'Inde. On échappe à cette tyrannie de la société, les vies à l'ancienne, les vies qui n'ont pas l'immobilisme. Une autre question. Quelqu'un qui est tout en haut là. Le microphone avance vers vous. Bonjour. Je m'appelle Carol, je suis libanaise de Beyrouth, donc c'est une très petite ville en réalité. J'ai une question. La première que pouvez-vous nous dire sur la durabilité dans les villes où il y a de l'instabilité Et quand on parle de la transition dans les villes, des systèmes de transport, peut-être que ce n'est pas nécessaire dans les petites villes parce qu'on peut se déplacer. Cette idée de l'anonymat est également quelque chose qui nous libère, mais... Et on a, en fait, géographiquement parlant, on a une culture qui nous a été imposée. Donc, cette idée de faire grandir les villes, plus de transition, plus de développement semblable à Paris et à New York, bon, pour moi, c'est trop gros. Est-ce est, est utile pour une petite ville Est-ce que ça aide les gens Donc, vous avez deux questions ici. Faut, elle est des, Ville en voie de développement devrait-elle tirer les leçons de celles qui ont échoué Et aussi, comment faire que les gens parlent de ces questions en des périodes de troublés, politiquement parlé, parlant pardon. Quand, Comment parler de ces questions alors qu'il y a des questions plus urgentes Alors, Jean-Marc, la situation au Moyen-Orient, bon non, mais plutôt convaincre les gens de penser au long terme. Alors, de par le passé, les villes étaient durables mais n'étaient pas planifiées. Elles s'organisaient. Quand il y a de l'instabilité politique et qu'il y a en fait une disruption de ce qu'on appelle le status quo, ça peut venir d'une situation durable ou pas durable. L'instabilité chronique. Politique et chronique dans certaines régions du monde, on le voit, ça c'est une question qu'il faut traiter, bien sûr. Euh, Il y a beaucoup de niveaux d'instabilité politique. Dans la ville de Naples, par exemple, la crise des déchets à Naples, d'ailleurs je sais que c'est le cas au Liban aussi, à Beyrouth. Alors on a atteint un niveau où les gens qui euh, récupéraient les déchets, se faisaient abattre dans la rue par la mafia. Donc, c'était dur. Je pas vraiment de réponse, mais une société civile qui dure sur le long terme, qui se stabilise... Les choses, si les choses se stabilisent, on peut aller de l'avant. Alors, à Naples, les, la situation est résolue. Ça marche plus ou moins bien. Ça marche bien, et on sort de l'instabilité politique. Mon seul conseil dans une situation comme celle-là, c'est ce que je vois dans la ville de Caire, par exemple. On cherche des solutions magiques qui viennent des pays développés du, de l'hémisphère nord. Et en fait, on veut construire une grande infrastructure. On, veut, on peut en fait, euh, voilà, on peut mettre des choses en place malgré l'infrastructure politique qui n'a pas marché, mais j'ai pas de réponse, mais il y a des choses qui ont fa fonctionné. Une approche systémique est essentielle. Alors, nous avons parlé de choses que les villes voudraient copier, les bonnes pratiques. Mais c'est beaucoup plus sympa de parler quand les villes, de quand les villes se sont plantées, parce qu'on peut tous rire. Pouvez-vous nous donner un exemple d'une ville qui a vraiment fait une grosse bourde On a plein d'exemples. Au Qatar, pas Dubaï, mais à côté de Dubaï, énormément de villes qui sont des villes de marketing, la plus belle ville du monde, c'est dans le désert. Ils, met, euh, ils arrosent leur terrain de golf en plein désert. On dit oui, c'est vert parce que c'est la couleur verte. Mais ce n'est pas une ville verte. Et tellement d'argent a été coulé dans cette ville. Je ne me rappelle même pas le nom de cette ville à côté de Dubaï, désolé mais c'est du marketing, un pur produit marketing. Il y a tellement de villes marketing. Il faut qu'on essaye de mettre la vraie technologie ou la vraie démocratie ou les vraies améliorations sociales dans une ville durable. Prenons par exemple... La ville intelligente, hein, la Smart City, ça c'est vraiment un sujet à la mode. Mais est-elle durable Moi, j'en suis pas certaine, j'en suis pas convaincue. Ça peut aider à être durable, mais ça ne l'est pas encore. Et en Corée, on a une ville... Comme euh, c'est un peu comme euh, la ville du Qatar dont je parlais là. C'est juste une ville extraordinaire, dit-il. Mais c'est juste une question de, techno, de technologie, de sécurité technologique. Des caméras partout, des robots partout, toutes les données. Et je pense que pas que ce soit extraordinaire. C'est un exemple... Ce n'est pas un exemple d'une ville durable. Quelqu'un d'autre peut me donner un exemple de gros plantage Eh bien, je reviens de la ville de Lugan, qui n'est pas très vieille et qui était à l'origine d'une ville agricole. Et un grand développeur national a acheté des quartiers en est il y a une vingtaine d'années. Alors, ils avaient beaucoup de technologie, beaucoup de connaissances à ce stade. Mais... Ils ont construit des maisons et des bureaux immenses et ils ont oublié l'assainissement et les, la collection des déchets. Alors bon, ils posaient leurs déchets un peu partout, et surtout dans une des plus en vieilles villes du monde, celle dont je vous parlais tout à l'heure, plus vieille que les Himalayas. Les plus vieilles forêts du monde. Et ils avaient la chance d'avoir des lacs extraordinaires, des plans d'eau extraordinaires et ça c'est essentiel. Quand on a des événements climatiques catastrophiques comme des orages, ça c'est notre expérience du changement climatique, hein, des, change des orages extrêmes qui arrivent tout d'un coup. Et ce sont des zones comme ça qui fonctionnent comme des éponges et absorbent tout. Et puis après d'autres années, on a des sécheresses et on peut prendre cette eau qui a été aspirée par ces sols calcaires et réutiliser l'eau des nappes phréatiques. Et bon, ils ont tout détruit. Hier, d'ailleurs, on a eu un procès, le juge a transmis le jugement. On dit qu'il y a 300 espèces d'oiseaux c'est une grande réserve naturelle, 300 espèces d'oiseaux différents et on veut construire sur cette zone, mais on essaie de l'empêcher. Et en plus, ce sont des communautés qui sont fermées au public. On ne peut pas laisser n'importe qui rentrer. Traditionnellement, les gens viennent pour réparer, euh, faire vos courses et tout ça. Vous pouvez... Euh, ou... Euh, aiguisez vos couteaux et tout ça. Alors ça, c'est dans notre tradition, euh, des gens qui viennent dans le quartier, mais ça, ils n'ont pas le droit de rentrer dans ces communautés fermées. Une autre chose, ils ont de l'architecture gothique. Alors c'est du néo-néo-néo-gothique. Hein. Et toutes ces choses, bah, ce sont des immeubles qu'on appelle Beverly Hills le Comté Orange. Bon, c'est surréaliste. On se demande un peu ce qu'ils fumaient, hein, les urbanistes, quand ils ont préparé ces villes. Ça, c'est un bel exemple d'un site vraiment pas durable. Et quelle tête ça va avoir dans dix ans C'est intéressant ce que vous venez de dire. Euh, vous parliez d'une ville de Goudal. Et Dubaï, c'est une forme d'impérialisme culturel américain. Cette ville du futur, c'est la ville américaine de la voiture. Et pour moi, bon, bah, c'est super ennuyeux. Une ville où on ne peut pas se balader, bah, on ne peut pas faire de nouvelles expériences intéressantes. Il y a cette question... Donc, de voir comment on peut dépasser cette vision de la ville, quelque chose qui est plus européen, en quelque sorte. Alors, un, une ville où le centre est construit euh, euh, de manière intelligente. Bon, voilà. Alors, on devrait conclure. On m'a dit de prendre une minute ou deux pour résumer à la fin avec quelques points que j'ai trouvés particulièrement intéressants. J'aime bien quand on parle des échecs nationaux, mais on m'a remis à ma place pour me rappeler combien ce débat devrait venir depuis la base plutôt que depuis en haut. On a parlé des petites villes versus les grandes villes, la question d'échelle, euh, les, rep... euh, euh, les meilleures représentations publiques, mais les petites villes sont plus agiles. On doit, en fait, agir avant de répondre à une crise. On doit agir avant qu'il y ait une crise, plutôt que réagir. Et là dame a posé une question sur l'instabilité politique. J'ai trouvé ça très frappant, parce que rien de tout ça n'est un sujet de discussion, parce que la seule chose dont nous parlons est le Brexit et ce que ça va donner à l'extérieur de l'Union européenne pour le Royaume-Uni. C'est bon... D'accord, oui, je sais, je suis optimiste. Bon, désolée, mais je suis en Alors, euh, s'il vous plaît, veuillez applaudir euh, les orateurs. Merci beaucoup.